Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un e-book en format PDF. On va voir les bases et on va voir que c'est très simple. Après, évidemment, ça demande du travail pour l'élaboration, la mise en page. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer comment techniquement on finalise un e-book. Donc, admettons que vous ayez déjà écrit votre ebook. Donc ici, on va voir comment on le fait avec Google Docs. Donc, il suffit d'aller sur euh, Google Drive. Vous tapez Google Drive vous euh, en vous inscrivant vous aurez accès à Google Docs qui avec ce logo ou moi je vais aussi vous montrer avec euh, euh, Apple Pages donc c'est l'équivalent de Word mais sous sous Apple et ce sera la même chose sous Word d'accord donc si vous comprenez ce que je fais là vous allez comprendre que c'est la même chose sous Word j'ai pas je peux pas vous montrer Word parce que j'ai pas ce logiciel mais vous n'aurez aucune difficulté à le faire donc la première chose bah, une fois que vous avez votre contenu admettons et ben bah, il va falloir ajouter un une couverture et l'exporter. C'est aussi simple que ça. Alors il y a une chose qui euh, à faire et là il n'y a pas de règle, ce sera vraiment à vous de voir. Ce sera d'aller dans fichier configuration de la page et de voir la taille de la page. Vous pouvez pas mettre une taille A4. Pourquoi Parce que tout le monde ne lit pas sur son écran d'ordinateur au mieux sur une tablette, mais beaucoup vont lire sur leur smartphone. Donc, si vous mettez une grande page A4 et qu'ils doivent zoomer pour lire c'est euh, sur leur smartphone, ce sera juste ingérable. Euh, alors, il y a des exceptions. Si vous voulez, si c'est un ebook en cinq pages et que vous voulez qu'ils impriment, OK. Mais dans tous les autres cas, je vous recommande d'utiliser un format un peu plus petit que le A4, voire même aller jusqu'au A5. Donc là, je vais vous donner un exemple sur le A5, mais ce sera à vous de jauger ce qui vous correspond le mieux. Donc A5, que vous ayez une idée, c'est la moitié d'une feuille A4. Okay donc, c'est la moitié. Et donc sur smart smartphone, ça passe bien, ça vous évite d'écrire en tout petit. Euh, le but, c'est pas d'écrire en tout petit hein. après, sinon on ne voit pas non plus. Euh, donc, là, j'ai pas de conseil particulier à vous donner quant à la taille, mais euh, optez pour du 12 minimum minimum euh, et puis le mieux, le mieux, c'est de tester. Autre chose à faire aussi, c'est au niveau de la configuration de la page de diminuer la marge. Sinon, si en plus votre doc, il est petit et qu'il y a une grosse marge, dans ce cas-là, vous allez pouvoir euh, écrire très peu de choses. D'accord Donc, sur Google Docs, c'est comme ça et ici, il suffit que j'aille dans documents euh, et que je passe à un cm, un cm, centimètre, un cm, centimètre, un, centimètre, un centimètre. Donc une fois que vous avez votre texte, vous avez configuré la taille de votre page, maintenant il vous reste qu'une chose à faire, c'est ajouter le, euh, la couverture. Alors la couverture, vous savez utiliser maintenant Canva, donc vous allez sur canva.com et vous cherchez ici couverture de livre. Alors vous allez voir qu'il y a deux, deux, plusieurs formats, ok, prenez le plus grand là, celui-là, et puis là, bon, vous savez utiliser Canva, vous mettez votre photo, vous mettez votre texte. Admettons que la version qu'on va me présenter, c'est déjà la bonne. Il suffit plus, voilà, admettons que je prenne ça, il suffit juste que je fasse télécharger, que je le télécharge en PNG ou en JPEG, mais pas en PDF, ok parce qu'une image, on peut l'ajouter à un document alors qu'on ne peut pas ajouter un PDF à un document. Euh, et donc, une fois que je l'ai téléchargé. Euh, très simplement alors je vais la nommer sans titre très simplement je fais un glisser déposer ok ou vous faites insertion image donc vous glissez déposer donc moi si je vais sur mon doc ici pareil je vais aller chercher mon document et je fais un glisser déposer ou vous faites insérer ici insertion euh choisir et voilà et pareil sur euh, google doc ok donc l'idée c'est que la couverture elle prenne une pleine page voilà donc là vous voyez la proportion c'est pas exactement la même mais c'est pas grave ça fait même un petit effet de style okay. et donc là ici pareil Là vous voyez il y a une page en haut faut que je la supprime faut que la première page ce soit couverture et voilà, vous avez une couverture de livre. Alors, quelques autres détails, quoi, d'autres détails pour aller un peu plus loin. Vous pouvez, euh, je vous recommande d'ajouter un sommaire, euh, une table des matières avec des numéros de page Donc, après, sur le document, ça voudra dire que quand il y a des titres, vous mettez des titres. Donc, si à chaque fois, vous mettez des titres en utilisant ça... Euh, quand vous ferez votre sommaire, il va tout mettre en, en place. Voilà, voilà, cette vidéo pour vous expliquer comment on exporte un, un document Doc ou Pages en PDF. Donc, vous êtes prêt à euh, maintenant rendre disponible votre PDF sur le web.